De l'île de Coridaï. Hum. Mmh. Que pouvons-nous faire? Oui, oui, à faire. Oui, à fouler en vont nous faire. Oui, à fouler en vous -er. pouvons -nous faire. pouvons-nous faire? Oui, à nous en vous faire. Hum. Il y a des grottes de l'île des Ravens dans ce sledif et on a. Il s'est jamais mort. <tousse> Votre Majesté, Ganon et ses fidèles se sont emparés de l'île de Coridaï. Hmm... Que pouvons-nous faire? Ouais, yeah, à fond, vont nous faire, Ayo, faire, Ayo, Ayo, Ayo, Ayo, Ayo. Ayo. Ayo.